Spoken like a child. Like a child. Alors, pour l'histoire de Papa Poule, j'avais déjà travaillé avec Julia, mais j'avais pas d'idée précise. Donc, je lui ai tout simplement demandé si elle avait envie de, de dessiner un certain type de personnage en, en ce moment. Et euh, elle m'a dit, bah tiens, je dessinerai bien une poule. Et euh, Donc c'est vraiment parti comme ça, aussi simple que ça. Papa poule, illustré par Julia Bruel. Paulette veut pondre son œuf. J'ai pris la poule et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver Bon, une poule, elle va pondre, forcément, pondre son œuf. Bon, si elle le pond tout de suite, il n'y a pas d'histoire, c'est pas amusant. Euh, donc qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver à cette poule Eh bien, euh, dans, le, dans le poulailler, euh, il y a trop de bruit. Donc elle ne peut pas pondre son œuf. parmi ses collègues, il n'y a plus de place, en plus il y a beaucoup trop de bruit. Donc elle, euh, elle va au bord de la mare, essayer de se mettre un petit peu au calme au bord de la mare. Manque de chance là aussi, il y a un concert de grenouilles, c'est pas possible. Et donc petit à petit, elle va se rapprocher de la caverne dans laquelle va rencontrer l'ours, le fameux papa poule. Alors, Paulette décide d'aller pondre son œuf dans la forêt, dans une caverne. C'est vrai que l'histoire de, de la rencontre avec, avec l'ours et la poule, puis euh, surtout à la fin, de, de trouver cette, cette famille reconstituée, on va dire, moi, ce n'est pas du tout prémédité de ma part. Je construis jamais mes histoires sur un thème comme ça. Moi, je, je, je me suis vraiment laissé porter par Paulette. Mais dans la caverne, il y a le gros ours, qui ne veut pas être dérangé. Oust du balai. Mon oeuf va bientôt arriver. Je peux rester, s'il te plaît je ne ferai pas de bruit, c'est promis. Bon, bon, d'accord. Quand j'envoie l'histoire à Julia, euh, l'histoire est découpée, déjà double page par double page. Donc, le... Je ne parle pas des pages de garde, ça, c'est elle, elle qui les élabore. Mais je lui dis ici, par exemple, double page numéro 1. Euh, donc le texte, Paulette veut prendre son oeuf. Le lecteur fait la connaissance de Paulette. Et après, euh, double page numéro 2, et ainsi de suite. Alors je peux donner quelques petites suggestions pour les illustrations, mais ce ne sont que des suggestions. C'est-à-dire que là, c'est Julia qui est complètement libre de planter le décor derrière. Je suis toujours surpris des illustrations que je reçois et toujours touché, toujours heureux de voir ce que l'illustratrice Julia fait de... Bah, fait des textes quoi, parce que moi, le, le texte de papa poule tient euh, même pas entièrement sur une feuille à 4. Et donc là, non, je ne m'attendais pas du tout à cette poule-là en plus, bon, elle, elle n'avait jamais décidé de poule, donc c'était une première. L'ours, quand je l'ai découvert avec ses, ses coussinets sous les pattes, cette tête de, de bougon, il faut qu'il impressionne le, le petit. Quand le petit le, le rencontre pour la première fois, il faut qu'il ait un, un petit peu peur. Enfin, pas peur, mais qu'il soit un petit peu inquiet. Mais il faut aussi, assez vite, qu'il ait de la sympathie pour cet ours. Et là, quand on le découvre comme ça, bon, ben, je pense que, que le but est atteint. Enfin. Et un beau matin, enfin, Sure.